Bonsoir Ruffin, Vous êtes à Marseille aujourd'hui, un dimanche. Donc voilà à quoi vous occupez vos week-ends, à faire la promotion de votre film. Disons, mais c'est pas la pro que la promotion de votre film. D'habitude, je joue au foot le week-end. Oui. Euh, non, le, là, le, le but principal, c'est quand même d'essayer de porter la question euh, des femmes de ménage, des assistantes maternelles, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des auxiliaires de vie sociale, des, enfin, bref, euh, des animatrices périscolaires, alors de toute une série de métiers que j'appelle les métiers du lien qui sont aujourd'hui assez peu visibles dans la société, voire complètement invisibles, et qui pourtant euh, en forment comme la toile de fond, qui porte la société. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait reconnu au moment de la crise du Covid, puisqu'il oui, déclarait... Oui, dans le film. Ah ouais, il faudra <rire> se rappeler, donc rappelons-nous-en, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Oui. Mais euh, plus d'un an après le premier confinement, rien n'a changé. Nos économies, elles reconnaissent et rémunèrent toujours aussi mal ces personnes. Alors, c'est le troisième long métrage documentaire que vous faites en tant que réalisateur avec Gilles Perret. Deuxième avec Gilles Perret Oui, c'est le deuxième avec Gilles Perret Oui, Merci hein Patron, ce n'était pas avec Gilles. Ah, d'accord. J'étais réalisateur sous Ah, d'accord. Oui, pour rendre à César ce qui est à César. Hein, non, non, mais c'est juste. Pour... Voilà. Alors, justement, comment vous partagez Je suppose que lui s'occupe plus de la partie technique et vous de, de, de la partie euh, rencontre avec les gens, ouais, le je terrain Je dirais qu'il euh, est l'œil et je suis l'oreille. Mmh. Moi, j'ai une formation, puisque j'étais pendant des années journaliste pour l'émission « Là-bas, si j'y suis » de Daniel Mermet, donc qui, qui, voilà, ont récolté des paroles avec un micro. Et quelque part, c'est ce savoir-faire-là que j'importe au cinéma. Tandis que Gilles, il est vraiment plus sur le, la technique, en effet, de, mais aussi l'image. Et je pense qu'il y a des scènes dans le film qui reposent vraiment sur sa qualité de prise de vue. Euh, pourtant travailler avec moi, c'est pas facile en général. Faire un film avec moi, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de repérage, euh, on n'a pas le temps. Faut, on a toujours quelqu'un d'autre à voir et ainsi de suite. Et il euh, y a des moments où lui choisit de s'arrêter, par exemple pour aller. Il y a une scène au milieu du film où on, où on arrive à Dieppe et euh, euh, il va euh, demander est ce qu'on prenne un quart d'heure pour aller tout en haut de la falaise pour aller filmer des mouettes. Moi, qu'est-ce que je à faire de filmer des mouettes Ils filment les voitures à l'arrêt, dans la rue, et tout ça. Ça n'a aucun sens. Et une fois qu'on arrive au montage, on voit le sens de ça. C'est-à-dire que tout s'est arrêté. Il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a plus que quelques mouettes et une auxiliaire de vie sociale qui va d'une maison à l'autre. Donc ça veut dire qu'on comprend là, avec tout à l'arrêt, sauf cette auxiliaire de vie, que c'est elle qui, est, qui maintient le fil de la vie d'une personne âgée à la suivante. On n'a pas besoin de dire un mot, je pense que les gens ils saisissent ça presque dans leur inconscient, sans qu'on ait besoin de venir mettre du discours et, oui. et du baratin, même si là je mets du discours et du baratin. C'est ce qu'on avait sous les yeux, donc, euh, voilà. et qu'on vivait au, au jour le jour. Voilà, mais il y a une fonction quand même. Vous savez, on est des espèces de poissons rouges, on fait un tour dans le bocal et on oublie ce qui s'était passé la veille. Et le système, je pense, il compte beaucoup sur notre amnésie, qu'on oublie, qu'on oublie, qu'on oublie, qu'on oublie. Je pense que le cinéma peut avoir comme fonction, parmi d'autres, hein. mais de maintenir une mémoire. Euh, maintenir une mémoire ne serait-ce de ce qui s'est passé il y a un an et demi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce confinement Quels ont été les discours au moment de ce confinement Que vivaient les gens au moment de ce confinement Sur qui on a compté au moment de ce confinement On l'a oublié. Et euh, ça arrange bien le système qu'on ait oublié cet instant de panique oui. où disaient, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. C'est-à-dire cet instant où ils se raccrochaient sur les infirmières, sur les aides-soignantes, sur les auxiliaires de vie, sur les routiers, sur les, les caristes, sur la les agents de la grande distribution et se reposer et sur oui. tout cela. Et ils avaient besoin. Et on avait besoin d'eux. Et, et, besoin. et euh, le pouvoir est besoin d'eux. Et là, maintenant, que tout est revenu plus ou moins à la normale, eh bien... Euh, ils sont à nouveau relégués derrière. Mais je pense que venir se souvenir, c'est une fonction à la fois cinématographique et politique. Oui. Et puis essentielle aussi, parce que la mémoire est quand même importante. Euh, comment Alors moi, je voudrais vous poser une question, justement, avec Bruno Bonnel. Mmh. Euh, dans le film, il raconte pourquoi il s'est il, il associé avec vous sur cette mission, parce que c'est une mission que vous vous êtes donnée, là, pour justement faire une, un projet de loi pour ces gens-là. Donc, euh, comment euh, il vous a raconté ce, ce, ce, ce, dire, son, son besoin familial, son, son cas personnel pour pouvoir... C'est ça qui vous a séduit de faire le film avec lui ou... bah, Moi, quand on m'a dit que c'était Bruno Bonnel qui allait être le co-rapporteur de ma mission, euh, alors que je m'étais bagarré pour l'avoir, je me suis dit, comme je raconte dans le film, et pourquoi on m'a mis cette tête de con Et <rire> j'ai pensé que c'était pour me bloquer, pour m'embêcher la mener à bien, puis, puis je me suis dit, bon, écoute, on va d'abord aller boire un café avec lui, puis on verra, quoi. Euh, et puis en prenant le café, j'ai vu qu'il avait un côté rock, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais de la même manière que je ne marche pas dans les sentiers battus et je peux faire du hors-piste, il pouvait faire du hors-piste aussi, il pouvait être assez joueur, donc ça c'est sur le plan du tempérament. Et par ailleurs, sur le plan de, de, de, du, du rapport au métier qu'on allait poser, il euh, ben y avait euh, une histoire intime qui fait que dans ces cas-là, les barrières politiques... Euh, idéologiques elles peuvent tomber et on peut arriver euh, sinon à une grande réconciliation mais au moins à, à travailler ensemble quoi. Oui travailler ensemble et puis en même temps dans le film il le dit aussi peut-être que vous l'avez convaincu de certaines autres choses à travers ce cas personnel. Euh... Ouais, je crois, j'ai plutôt l'impression mais je sais pas. Vous il, le savez, dit, euh... il le dit avec ironie ouais. parce qu'il y a de l'ironie dans votre film mais... Je suis pas sûr qu'il le dit avec ironie mais je pense que ah. euh, dans... Vous savez un homme c'est pas fait que d'une seule facette. Ça a plein de facettes différentes, ça a plein une femme bien sûr, euh, ça a plein de possibilités en soi et peut-être que le temps de cette mission-là, euh, à rencontrer euh, ses auxiliaires de vie notamment, mais les agents d'entretien, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, ça a euh, ouvert un possible qui préexistait déjà chez Bruno Gonel quelque part. Quoi. Maintenant, il faut voir quand même la distinction entre l'homme, et j'ai pas de doute ou la femme, et j'ai pas de doute que, y compris les marcheurs, euh, sont des humains. Euh, que euh, c'est pas des gros salopards euh, par nature, vous voyez, euh, bon, mais, donc ça c'est une chose, le, sur le plan personnel, quand on va boire un coup avec euh, euh, la, cette personne à la buvette, maintenant, il y a la fonction, c'est-à-dire quand on rentre dans l'hémicycle. Et là, euh, un député En Marche, tant que le président de la République il lui a pas dit « t'appuies sur le bon bouton », il appuie sur le mauvais. Et il dit non, non, non, et il rejette, et il rejette, et il rejette, même si ça peut être quelqu'un de très sympathique par ailleurs. Mais là. Une fois qu'il est dans l'hémicycle, il devient une fonction et il appartient à un parti, à un appareil, à un groupe dont il ne se désolidarise pas et c'est le chef qui commande. Alors C'est vrai que les, les acquis du, des personnes que l'on voit dans le film, euh, on le sait, il n'y a qu'au générique de pain qu'on qu sait qu que certaines ont pu avoir des avantages. Mmh. Mais que ce projet de loi justement... Est... Parce que c'est vrai que vous avez... quand on vous suit sur, euh, sur Internet, on voit que vous montrez l'appareil euh, de l'intérieur, comment ça fonctionne. Et donc vous démontez tout le système et c'est vrai que finalement, il faut vraiment être convaincu pour continuer, hein, quand on voit comment ça se passe, pour faire euh, pour mettre une loi en place, ouais, ou mais peut, pour, pour les amendements... On la met pas en place, il hein, <rire> n'y a pas d'amendement qui passe, non, mais, tout mais tout là, tout je veux dire, pas pas de... moi, oui. moi c'est pas que d'être convaincu, et... c'est que mmh. j'ai pas d'illusion. Je suis venu à l'Assemblée sans illusion. C'est-à-dire que je savais, et je l'ai dit à mes électeurs y aurait sans doute pas de loi, pas de proposition de loi, pas d'amendement à la loi qui passerait, mais que je me tiendrais droit pour eux. Donc, euh, voilà, je ne suis pas surpris par le, le côté répétitif de, de, de l'exercice. En revanche, je pense que ça a une fonction d'interpellation. Euh, je suis un lanceur d'alerte à la tribune. Euh, et euh, si je trouve parfois un écho dans la société, ça permet de démêler la plotte autrement. Par exemple, bon, l'un des petits acquis, hein, il ne s'agit pas de les maximiser, mais les auxiliaires de vie sociale ont pour la plupart obtenu la prime Covid. Euh, au départ c'était non, hein. elles ne devaient pas l'avoir elles en étaient exclues, elles ont été exclues des masques euh, des blouses, du gel hydroalcoolique euh, d'à peu près tout pendant la crise Covid et après la crise Covid c'était vous n'aurez pas la prime Bon, euh, le fait qu'il y ait des voix qui les soutiennent qu'elles-mêmes se manifestent bah, ça fait que euh, ça a été obtenu donc euh, je ne dis pas que c'est grandiose hein, mais euh, il oui. y, y a des choses comme ça quoi. donc euh, moi en même temps donc, du coup, je vois très bien le côté désespérant de faire la loi, ce n'est pas l'assemblée qu'elle se fait et en même temps euh, je suis, euh, je pense, une voix euh, qui peut être utile, qui peut aider les gens à se sentir représentés, à se dire « bon, je ne suis pas oublié, il euh, y a lui qui parle pour moi, vous voyez quelque chose comme ça ». Et ça, je, je pense que c'est utile. Quoi. Et c'est les résultats possibles aussi, c'est ça qui vous meut Les résultats, oui, mais déjà en soi, vous savez, moi mais je que suis Le fait faire... de défendre les gens, ah ouais. c'est... Moi, en soi, quand j'étais jeune, euh, j'avais je, l'impression que dans l'espace public, il n'y avait personne qui me représentait qu'on euh, ne parlait pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, les quelques moments où, euh, par exemple, je me souviens d'un passage de Serge Alimi qui aujourd'hui est directeur du Monde Diplomatique, qui passait à la télévision et qui parlait, je me reconnaissais dans ce qu'il disait, et déjà rien que ça me faisait du bien. Et j'espère qu'il y a des gens à qui je fais du bien, ne serait-ce que parce que, symboliquement, ils se sentent représentés. Vous voyez Alors après, euh, J'espère que de temps en temps, ça a des effets matériels, que ça a des effets dans le porte-monnaie, que ça a des effets en termes de création de postes, que ça a des effets en termes de moins, moins pire dans l'existence. Mais déjà, en soi, je crois que ça peut avoir une vertu. Quoi. Alors, dans le film, ce qui est, euh, ce qui est étonnant, c'est que vous utilisez des, des chansons anciennes, nostalgiques. pour euh... la, la tendresse de Bourville, notamment oui. oui. Oui, bah, bon, d'abord, moi je suis peut-être un vieux au fond, non, <rire> si, si, si, si, si, si moi je suis Trébrel-Brassens, Renaud, Perret, enfin, la, la chanson française. Non mais, mais c'est ce qui parle le, au côté populaire, je pense. Peut-être, je pense que ça peut y participer. Mmh. Et puis, euh, bah, la tendresse de Bourville, elle disait tout du film, quoi, la tendresse sauve tout ce qu'on voit à l'écran, c'est une forme de tendresse qui est pratiquée mmh. et qui sauve les personnes âgées, sauve les enfants. Euh, et euh, ça a à la fois une immense valeur, et en même temps, euh, c'est pas payé. <rire> donc il euh, donc, euh, y a ce, cette contradiction à résoudre. Et euh, par exemple, euh, à la fin du film, il y a « Debout les femmes », le oui, chant. Oui. – euh, qui est vous, vous mettez en monde. scène là, voilà. vous créez une assemblée de femmes. – Le chant du mmh. mouvement de libération des femmes dans les années 70. Et il euh, y a Asia qui euh, est dans le film. Et qui, avant de partir, qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chant-là, vous les femmes, machin ?» euh, Franchement, j'aurais préféré du Carrie James ou un truc qui bouge plus c'est tout ça. Et après, une fois qu'elle l'a eu chanté et qu'elle a entendu le cœur des femmes qui reprenaient ça ensemble, elle a senti la puissance de ce chant et elle m'a dit « Ah non, t'as vraiment bien fait de, de choisir cette chanson-là ». Comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, c'est toujours, toujours ce en quoi vous pouvez croire Elle euh, peut l'être en tout cas, c'est déjà le présent surtout, <rire> c'est déjà le présent pour beaucoup, c'est ça, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la société tient sur ses pattes, c'est quand même parce qu'elles font le boulot, elles font le boulot, Donc, je vous l'ai dit, auprès des personnes âgées, auprès de toutes les personnes essentielles, qui sont ce qu'on a le plus cher dans l'existence, nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, qui fait le boulot autour bien souvent c'est les femmes. Mais comme euh, euh, c'est une habitude, ça fait des siècles qu'elles font ça à la maison, s'occuper des enfants, des personnes âgées, des malades, ben, et elles sont pas payées, pour, elles n'étaient pas payées pour le faire, elles le faisaient bénévolement, là elles le feront dehors, elles sont payées un peu, et l'inconscient de l'insuciné, c'est qu'elles ne vont pas nous emmerder en plus. Quoi. Donc il euh, s'agit de sortir cet inconscient-là et faire que ça soit considéré comme des métiers, avec un statut, un revenu, avec des horaires, des salaires, et que tout ça soit un peu mieux cadré, et qu'on ne leur demande pas que ça soit de la vocation, du sacrifice de soi, du don. Enfin. Est-ce que pour être député, il faut quand même avoir une maîtrise de soi parce qu'il peut y avoir des moments où on peut piquer des, des colères immenses. Moi, je bah, euh, Moi, je vous le dis franchement. Bah, là, j'en pique. Oui, il y a une petite. Une petite, vous trouvez mais... Oui, oui, mais pour vous, les... vous c'est peut-être une grosse. Non, mais pas de baf. Non, euh, je pense que, de toute façon, vous savez... Euh, Comme M. Mélenchon peut faire aussi. Mais vous savez, euh, je pense qu'il faut euh, trouver le chemin pour canaliser euh, sa colère. Euh, mais moi, euh, le, je veux dire, les livres et les films ont été un grand moyen pour moi de canaliser ma colère. C'est-à-dire... Euh, voilà, vraiment, euh, d'ailleurs merci patron mon premier film, c'est quoi, c'est une révolte contre la, dés dés dés la désindustrialisation de mon coin, quoi, de voir partir les unes, les unes après les autres, que les politiques consentent à ça, et au fond j'arrive à passer le message parce que je transforme ça en autre chose. c'est-à-dire que je suis pas sûr que la colère, euh, elle, soit, elle se propage et que les gens qui sont en face la reçoivent et euh, qu'elle le nourrisse quelque chose forcément. Euh, voilà, je pense que des fois, il faut transformer ça en ironie, transformer ça en humour, transformer ça en autre chose qu'on sente qu'il y a un fond de révolte mais que ça soit canalisé pour en faire d'autres choses je, voilà euh... oui, c'est un peu comme ça que vous concevez vous le, le fait de. Bah, je pense que l'art c'est ça, l'art mmh. c'est des sentiments un peu bruts, voire brutaux euh, et euh, qu'on arrive à canaliser et à transformer en une expression quoi. Mmh. alors ce film aussi est quand même différent par le ton des autres films à quel niveau bah, je veux dire, le Merci niveau Patron du était de une dedans, farce. De... Euh... Je ne sais pas, au niveau de la verbe. Mmh, là... Je pense que c'est trois films différents. Hein. Oui. Merci Patron, c'est une farce. Mmh, euh, je, ouais. je, c'est burlesque, c'est une farce sociale et je suis très fier hein, de ouais. ce film-là. Il y euh, a un impact euh, très important. Voilà. Jeu du soleil, euh, c'est de se dire, voilà, euh, sur un mouvement qui est aussi décrié, on va aller faire un road movie, déjà quand même. Et on va aller à la rencontre des gens. Et je pense qu'on a déjà un film qui est très sensible, mais un peu plus brut. Celui-là, c'est finalement un film qui est un peu plus travaillé, je pense. Euh, qui se donne plus le temps de construire euh, un récit que Jouer du Soleil. Quoi. Euh... Et ça, c'est suite au conseil de Gilles Perry ou pas, non non, non non, mais je pense que les films se font avec une dynamique différente. Mmh. Je du Soleil, c'est quand même un tournage exceptionnel en six jours. Mmh. Et euh, deux mois après, le film est sur les écrans. Mmh. C'est un record dans le mmh. cinéma. Mmh. Et, mais euh, je suis très fier qu'on ait fait, euh, même de façon un peu brute, mmh. euh, ce film sur le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est une trace qui restera d'un autre récit que celui de BFM, quoi, mmh. euh, sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais là, je suis également fier qu'on apporter une pièce presque dans le présent sur ce qu'a été la crise Covid et qu'on le sorte alors qu'on a encore un peu dedans et qu'on voudrait oublier qui nous a tenu pendant ce temps-là ben nous on le sort dans voilà donc je suis assez fier qu'on fasse ça, une espèce d'histoire au présent quoi. Oui puis en plus on rentre chez les gens, dans l'intimité, on... les gens qui ne savaient pas, qui n'ont pas de famille, qui ont des aides de vie ou des choses comme ça je pense qu'ils peuvent se rendre compte que c'est, au jour le jour, il y a des scènes vraiment émouvantes, le monsieur qui est paralysé, euh, bah est, il peut nous tirer l'alarme à l'œil. Oui, il oui, bah y a oui. des gens qui ont... Euh, alors on n'offre pas les Kleenex à l'entrée, mais euh, on ne les vend pas non plus parce que oui. peut-être que... <rire> mais... Mais euh, oui, je sais que je vois les larmes, euh, j'essaye de faire rire aussi, mais je vois des larmes dans, dans les yeux des gens à la sortie, et je sais qu'il y a des gens qui sont sortis parce que ça les prenait trop euh, au ventre presque. Quoi. Alors aujourd'hui, on en parlé un petit peu au début, vous disiez que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont euh, toujours pas acquises, et qu'en même temps, c'est vrai que même le, quand on voit les infirmières ou les aides de, de vie qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas de blouse, qui, qui, euh, qui étaient applaudies et qui maintenant, justement, sont un petit peu euh, relégués à cause d'une crise euh, sanitaire et surtout politique. Donc moi, je ne sais pas c'est mon avis, je ne sais pas si c'est la vôtre. Mais euh, c'est vrai que... Est-ce que, est que justement, est, tous ces gens-là ne sont pas pris en otage je ne sais pas si vous avez vu nord ou si vous en avez entendu parler du film nord mais en même temps, c'est un petit peu euh, les chiens de garde, c'est-à-dire quand on a besoin de vous, en tant qu'être humain, que ce soit peu importe le métier, euh, quand on a besoin de vous, eh bien, on, voilà, on vous propose tout, on accepte tout, puis dès qu'on n'a plus besoin, on vous jette à la rue, on vous donne un coup de pied. Est-ce oui, bah, que vous le sentez un peu comme ça Oui, oui, c'est évident. que on, on fait le, Quand on a eu besoin d'elles, on elles ont fait l'objet d'une grande considération. On disait que c'était nos nouveaux poilus. Que voilà. Et euh, à partir du moment où ça se tasse, bah, c'est comme de la poussière. On la remet sous le tapis et puis tant pis. Quoi. Euh, donc, euh... Alors vous, euh, debout les femmes, il faudrait que ce soit maintenant debout euh, la France oui, là. <rire> J'extrapolais je je, <rire> peu, mais c'est vrai mais... que c'est symbolique par rapport à ça. Oui, oui bon, de toute façon, là, on, on traite du volet féminin des métiers populaires, hein, mm. mais il y a quand même un volet masculin. Vous savez, moi, le point de départ de. de de cette histoire-là, c'est quand euh, j'ai fait plein de, de fermetures d'usines. J'ai fait Honeywell, Magneti-Marelli, Goodyear, Whirlpool dans mon coin. J'ai vraiment eu l'embarras du choix et par exemple j'ai fait celle de Flodor qui fabriquait des chips. Et je dis toujours même quand même les chips quittent la Picardie. Et à ce moment-là, c'était au début des années 2000, je suis retourné voir les, les ouvriers euh, deux, trois ans après. Et euh, les ouvriers, ils étaient devenus caristes, camionneurs. Et, les femmes elles sont devenues assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale. Donc ça, ça a été le point de départ de ma réflexion sur ces métiers-là. Mais il euh, y a évidemment dans la France souffrante et la France travailleuse et la France qui tient le pays debout, il y a un, un volet masculin qui... Il ne s'agit pas de négliger. Quoi. Euh, souvent, il a quand même le SMIC, alors qu'elles, elles n'ont elles même pas le SMIC. Mais enfin, euh, on peut, ça peut être des galères d'un de, intérim au suivant, et ce n'est pas brillant non plus. Donc euh, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a que le genre euh, qui pose problème. Il y a non. aussi euh, la classe et euh, voilà, la considération des métiers dans la société. Quoi. Voilà. Et que les citoyens soient plus au cœur du débat Qu'il y ait une assemblée citoyenne Oui, alors moi, ou pas je, oui, moi, je sais pas. moi par exemple, sur le coronavirus, j'étais partisan d'une convention citoyenne sur le coronavirus qui réunirait des soignants, des commerçants, des, euh, des enseignants, enfin, qui, qui ferait un, un, un, des étudiants, un mélange de tout ça, et euh, qu'on réfléchisse à qu quelles mesures on prend, quelles mesures on ne prend pas dans la crise, qu'est-ce qu qui paraît très pertinent, comment on s'organise ensemble. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, et on va terminer là-dessus, parce que sinon on sort du film, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, finalement, je crois que cette crise du coronavirus, ça n'est juste qu'une amorce des crises... Euh, écologique qu'on va avoir à vivre d'une bien plus grande ampleur et si notre réflexe là-dedans c'est parce qu'il y a urgence de passer par dessus bord la démocratie et d'être dans, dans un, un registre hyper autoritaire euh, ça me paraît très très très mauvais signe alors que là la menace elle est ténue c'est pas si énorme que ça Enfin, je, veux pas, je, je prends en considération ce que c'est hein, mais c'est euh, pas non plus les grands ravages que nous aurons à subir demain et si déjà pour ça euh, on, voilà, il n'y a plus liberté. Euh, on, on, on par, euh, de liberté On par une grande autorité que tout se règle c'est très très mauvais signe pour demain enfin, moi en tout cas ce n'est pas la ville, le pays dans lequel j'ai envie de vivre hmm. en tout cas voilà moi j'en fais partie aussi et je crois que beaucoup de gens aussi ne veulent pas vivre dans un monde comme ça et donc euh, ils le font savoir tous les samedis ouais. en tout cas voilà alors ce que je voulais vous dire moi, pour, pour terminer c'est que vous êtes un homme de, de terrain oui donc euh, c'est ça la plus grande satisfaction pour vous C'est de rencontrer les gens, de connaître un moi, petit peu leur vie au quotidien Moi, d'abord, euh, je considère que l'autre est toujours un mystère. Donc j'ai plaisir à ce que s'ouvre la porte du mystère, même s'il n'est jamais complètement percé. Euh, donc ça, c'est une chose. Et après, mm, je me suis toujours considéré comme étant, quelque part, à la croisée de plusieurs univers. Euh, C'est-à-dire, en effet, euh, aller voir les gens, comment ils vivent, mais quand même faire le lien aussi avec euh, les livres, la littérature, les intellectuels et essayer de faire s'imbriquer les deux parce que vous savez la réalité, le problème qu'il y a c'est qu'elle peut être extrêmement désespérante on peut être dans un C comme ça qui ouvre pas l'imaginaire, qui ouvre pas du possible pour demain et l'avantage de la pensée des intellectuels c'est que eux, ils ouvrent de la pensée pour demain donc quelque part faire se rencontrer le terrain et la pensée pour que voilà, on ne se réduise pas à croire euh, demain sera toujours comme aujourd'hui, quoi. Mais il euh, y a du mieux possible. Vous êtes optimiste pour euh, l'échéance électorale de 2022. Euh, Gramsci dit <rire> le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc voilà, on va essa essayer d'allier les deux. Voilà. En tout cas, nous. Euh... Euh, on vous remercie pour, euh, pour vos films, puis on espère que vous continuiez comme ça, parce que c'est vrai que euh, vous faites plaisir aussi aux, aux spectateurs. Bah, J'espère hein, <rire> euh, que ça il leur se redonne se de la joie et donc bien. du courage quelque ouais. part. Bon, voilà. François Ruffin, merci beaucoup. Merci à toi.